Yo, nouvelle vidéo, c'est Wesleyne et aujourd'hui on va parler de 42. Comment j'ai réussi ma piscine 42 C'est la question que tu te poses parce que tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu veux savoir comment toi réussir ta personne y croit à cette intro YouTubeur de merde. Mais mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, cette vidéo reste pour toi. Je vais t'apprendre comment moi j'ai réussi la piscine 42. Alors tout d'abord, je vais te parler de mon histoire avant 42, pour que tu puisses comprendre. Depuis, je dirais à peu près le collège, je mettais des modes sur Minecraft. Je su que je voulais travailler dans l'informatique. Tout ce qui m'intéressait dans le monde, c'était euh, via un écran, tout simplement. Donc, il euh, s'est un passé spécial. Euh, pendant le collège, vite fait, j'avais appris à faire... Euh... Deux, trois trucs de mon côté, mais que de la merde, hein. rien, de, rien de bien impressionnant, vraiment, de, à peine de la base, hein. vraiment, ça partait d'un hello world, clairement, euh, rien de fou. Après ça, j'arrive au lycée, première nouvelle filière, parce que j'ai 18 ans, j'ai passé le nouveau bac avec, euh, pas des filières justement, mais des spécialités, des spécialités telles que maths. Info, donc euh, genre programmation, quoi. Et physique chimie. Vous sentez la couille arriver Bon. Il s'avère que du coup, en première et en terminale, j'avais l'option informatique. Donc j'ai fait des cours d'informatique. Enfin, j'ai fait des cours. Ça s'est vite fini en moi qui reprenait tellement ma prof que littéralement, elle m'a dit bah, « Bah, tu sais quoi, viens faire cours à ma place. » Et que moi, connard arrogant que je suis, j'ai dit « D'accord. » Je me suis levé j'ai été faire cours. Alors que je sais rien du tout, hein. Vraiment, genre, juste la prof est tellement perdue que... Voilà, alors que... Ah. Je sais pas, mais c'était marrant, c'était marrant, c'est marrant quand même, c'est marrant, vous avez pas tous rêvé de faire ça un jour, hein, c'est marrant, vous pouvez pas ne pas le faire, hein, c'est marrant. <rire> C'est marrant Donc euh, pendant ces années-là, on a fait du Python. En Terminal, on a vu un tout petit peu de SQL. Mais euh, pour être honnête, c'était vraiment dégueulasse. Et j'ai aucun souvenir de ce qu'on a fait. Parce que c'était vraiment dégueulasse. Si on a qui ont fait un peu d'infos et tout, faut savoir que pour mon premier contrôle de Terminal en informatique, mon prof nous avait donné comme cours la récursivité est une fonction qui s'appelle par elle-même. Donc ce contrôle-là, c'était euh, qui cheat le mieux à la meilleure note, grosso modo. Autant vous dire que c'était pas la joie niveau apprendre l'informatique apprendre la programmation. Donc ça.. J'étais pas très épanoui là-dedans. Parce que pour être honnête, j'ai passé toute mon terminale à jouer aux échecs, à jouer à Dofus ou à jouer à Mario avec mes voisins. Enfin, pas suivi un seul cours. Bref. Ça c'était ma petite histoire avant 42, pour vous dire que en gros, euh, je savais rien faire. En terminale, je devais aller à épithèque. sauf que mon daron en dernière minute il a décidé de pas me payer mes études. Bref, ça, ça arrive, hein, voilà, le petit backstab du daron. <rire> du coup, qu'est-ce que je fais Je vais pour euh, m'inscrire à 42, parce que, bah, je voulais y aller, en fait. Et aussi, euh, l'école que je voulais faire, euh, l'école, entre guillemets, un peu plus euh, traditionnelle, avec... Euh, un diplôme, euh, un campus universitaire, euh, ta, épithèque, épita, euh, truc de ouf, euh, ah. Et bah, je pouvais pas y aller. Donc, euh, j'ai fait en sorte de m'inscrire à 42. Donc, euh, j'ai passé les, les pré-tests, donc... C'est sur internet en fait, quand vous inscrivez, enfin, sur le site des 42 pour essayer de participer. Vous avez euh, un test de mémoire et un test d'algorithmie. Il faut savoir, le test de mémoire, euh, franchement, euh, j'étais claqué, euh, j'étais une bille, j'ai fait 11, hein. pas fou, vraiment euh, pas fou. Euh, c'est avec des petits carrés, je sais pas si je vous mettrais une illustration ou si j'aurai la flemme. Et il y a aussi, du coup, le test d'algorithmie, et le test d'algorithmie, j'avais fait, il me semble, level 19 ou level 20 par là. Donc euh, ça, pour le coup, c'est plutôt haut comparé à la moyenne, et j'étais plutôt content. Avant, j'avais fait un peu de robotzel, de là, Robot Zel, euh, je sais plus c'est quoi le nom exactement mais euh, au pire vous me demanderez je mettrai le lien dans la description ou dans les commentaires ou je sais pas. Et en gros euh, c'est le même système en fait, c'est juste de l'algorithmie, mais simplifié avec euh, le fait de faire bouger un personnage pour qu'il accom qu'il accomplisse certaines actions par rapport à certaines variables, notamment le, le décor. Je dois parler de quoi après Ah oui la piscine. Vous savez savoir que la première épreuve pour participer à la piscine de 42, c'est d'avoir un check-in. Non mais je suis sérieux, hein, je, suis, je suis putain de sérieux, c'est ça la première épreuve. Euh, Dites-vous que j'ai raté bien 4 ou 5 check-ins en étant là à l'heure collé à refresh la page pour m'inscrire C'était un bordel, c'était un putain de bordel. Non mais vraiment, j'ai pété, pété mon grane. Hein. Impossible de s'inscrire. Bref, finalement j'ai réussi à m'inscrire et je vais en décembre justement à ce check-in pour euh, bah, vérifier mon identité, tout ça, dire que je voulais m'inscrire. Résultat, décembre 2021, je suis au check-in de 42. Donc je vais pouvoir m'inscrire une piscine sauf que à ce moment là les piscines euh, les plus proches qui sont donc février et mars sont pleines on ne peut pas s'inscrire dessus parce que pendant la présentation j'avais essayé de m'inscrire et c'était pas possible et en fait il se trouve que dans la semaine de, dans la semaine qui a suivi euh, ce, ce cette semaine là une place est libérée bah, j'ai pu m'inscrire tout simplement à la piscine de février ça donne ça de parler comme ça il a déjà plus personne qui regarde ça sert à rien plus. Bref, je me retourne en piscine. Il faut savoir qu'à ce moment-là, 42 c'est mon plan A. Et j'ai pas de plan B. Et genre, pas du tout de plan B euh, envisageable. Donc, il faut que je réussisse la piscine. J'ai pas trop le choix, sinon je suis vraiment dans la merde. Parce que je viens d'avoir mon bac. Je suis pas scolarisé. Mon daron, du coup, m'a pas payé mon école. Que... <rire> okay. Je devais aller euh, en mode surprise. Du coup, j'avais plus que 42 en fait, en termes d'instruction comme plan de carrière. Donc, j'avais intérêt à réussir la piscine. Donc, je me suis dit, ok... Je vais m'enseigner, il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui vont en parler et donner des conseils pour que moi aussi je réussisse. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été voir euh, bah, sur YouTube en fait, tout simplement sur internet, les conseils que les gens y donnaient de ceux qui étaient justement allés à l'école, qui avaient appris des choses, etc. Et en fait j'ai quasiment rien foutu. En fait j'avais euh, je crois 3-5 euh, 4, 3, 4 5 mois pour me préparer, et en fait j'ai fait que procrastiner jusqu'au dernier mois. Et j'ai appris euh, juste, euh, j'ai juste relu genre 2-3 commandes en bash mais en fait j'avais oublié la moitié le temps d'arriver de, de, en fait Parce que les trucs de bash en fait si tu les tapes tu peux pas les apprendre euh, Enfin sauf si tu retiens leur nom parce que euh, en fait euh, leur nom il est assez logique RM c'est pour remove donc euh, faut connaître l'anglais hein, c'est important sinon c'était dans la merde On se retrouve à 42 et en fait euh, j'ai pas révisé mais je suis en mode, il euh, n'y a pas de soucis, euh, j'ai le Parce que j'ai vraiment envie de le faire, donc euh, et puis, de toute façon, j'ai pas le choix Donc euh, je vais réussir et puis, puis c'est tout La piscine commence, les 2-3 premiers jours, euh, c'est vraiment de la merde hein, Bah en fait, tu fais du shell, hein, c'est chiant, c'est chiant sa merde c'est chiant sa mère, mais heureusement qu'on les fait en premier parce que c'est là que t'apprends à, à essayer de voir tous les petits détails de merde dans les sujets qui sont pas évidents, que t'essayes de les voir parce que sinon tu perds beaucoup de temps. Genre vraiment beaucoup. Euh, donc c'est chiant, mais il faut le faire. Je le fais. Donc, les deux premiers days, en fait, c'est euh, les days euh, Shell00 et Shell01. Vous allez faire que des commandes dans le terminal de Linux. Vous allez faire des trucs comme euh, créer des fichiers et tout ça. Les renouveler. trucs. Euh, des trucs tu fais avec ta souris en fait ça, sur Windows tu fais des clics droits, nouveau fichier nouveau document texte, tout ça euh, renommer le fichier, mais euh. ben là tu le fais en commande parce que euh, parce que tu, tais-toi, fais <rire> c'est chiant mais tu dois le faire donc on le fait, et là arrivent euh, les days, les, les days, les premiers days de C, donc là où ça commence vraiment donc euh, résultat j'ai fini mon chez 001 et j'en avais déjà euh, un peu ras le cul, enfin en vrai pas ras le cul j'étais toujours motivé mais j'avais hâte de faire un truc euh... Je suis en mode ouais là on code vraiment Parce que vraiment euh, le Shell euh, J'ai dû, dû recommencer les exos en fait Parce que j'avais pas vu tous les petits détails Et du coup en fait ils étaient bâclés Il y avait... Il y avait des détails, etc. Et des, des trucs que je savais pas par rapport à quand je faisais des, des, des, des gits, des pressages de fichiers d'archives, des et tout. Et git push. Les gits poches. Les OG connaissent. Bref, il y avait des petites, euh, des petites, euh, des petites douilles par-ci par-là que, que j'avais pris, évidemment, mais en pleine gueule, comme quasiment tout le monde. Hein, vraiment, tout le monde s'est bien ramassé. Hein, pour les petits détails à la con des sujets. Ah ouais, euh, au fait, tu as fait comment pour faire ça, toi Et là, tu te fais comment faire quoi tu Fallait faire ça ok, ok. okay. Donc la piscine 42, donc euh, moi dans ma promo on était 240 et il faut savoir que la piscine ça se déroule en 3-4 euh, trucs. Lundi, vendredi, un days par jour, donc euh... enfin, en fait vous n'êtes pas obligé de faire un days par jour vraiment mais on se comprend au début c'est un days par jour, après c'est un day sur les deux jours, après c'est plus. <rire> Bah bref, il euh, y, y a plein de chapitres dans la piscine, bah, tous les jours vous devez avancer dans les projets, dans les exercices et euh, vous pouvez pas euh, avancer celui d'après si vous n'avez pas fini celui d'avant, enfin vous pouvez pas, vous, enfin en fait si mais euh, vous verrez. Donc ce qui se passe c'est que du lundi au vendredi généralement vous travaillez vos exercices, les week-ends donc du vendredi soir au dimanche soir... Il y a les rushs donc en fait les rushs c'est des projets de groupe donc vous allez être trois à travailler sur un projet que vous devez faire en un week-end c'est un exercice bah, de rush en fait vous devez travailler avec vos, vos potes en collaboration euh, pour euh, faire vite le, le projet en un week-end moi je vous conseille de faire le premier rush parce que le premier rush tout le monde sera des à le faire vous êtes sûr de pas trop vous faire niquer le deuxième et troisième rush je vous le conseille moins Faites le si ça vous plaît et si vous avez le temps le faire Si vous avez réussi à faire les exercices que vous voulez faire euh, Parce que ça sert à rien en fait de vous mettre euh, en retard dans vos days Pour euh, faire euh, un rush que vous allez potentiellement rater si vous êtes en retard dans vos days Parce qu'il faut savoir que 42 en fait c'est... Enfin en tout cas la piscine c'est surtout un marathon Va falloir euh, se gérer pour réussir Et il y a aussi les examens, les examens c'est le vendredi le, le vendredi de 16h à 20h Il y a un examen chaque semaine Premier exam, exam 00. Deuxième exam, exam 01. Troisième exam, exam 02. Et l'examen final, le dernier jour de votre piscine, la dernière fois que, que vous serez euh, à 42. Voilà, vous allez rendre vos, votre badge de piscineux à ce moment-là. Vous allez avoir une petite larme à l'œil en rentrant dans la salle. Et euh, voilà, le dernier exam dure 8 heures. Donc, vous arrivez euh, à à 10h et vous repartez à 18h. Faut savoir que vous n'êtes pas obligé de rester euh, tout au long des examens. Moi j'étais convaincu que je resterai pas 8h à l'examen final et, euh, et, et, et en fait je suis resté 8h à l'examen final. Euh, putain dis-toi de merde, je savais pas qu'il fallait maloc les gars, je savais pas, je savais pas. Je l'avais pas fait Itoa, c'est le seul que j'avais pas révisé. C'est con, cool. c'est complètement con. Cool. Ouais, je sais, je sais. <rire> L'épreuve, vraiment, ce que je vous conseille pour réussir à la piscine, c'est euh, de vous entraîner un peu avant, connaître juste les notions en fait. Pas forcément avoir l'habitude de bien le programmer vite et tout, mais surtout, euh, gagner du temps sur la compréhension de notions. Essayez d'apprendre euh, ce que c'est qu'une fonction, ce que c'est qu'une boucle, une condition, une variable et les pointeurs. Si vous connaissez ces, ces choses-là, si vous, vous regardez, vous, vous renseignez sur ces choses-là et que vous apprenez ces notions de C, Franchement, vous allez vous libérer d'un stress pour la piscine parce que c'est vraiment les trucs principaux de la piscine. À limite un peu la récursivité, ça peut aider. Et voilà. Mais de toute façon, vous aurez des cours sur, euh, vous aurez des cours sur le site de, de, de 42, ne vous en faites pas. Euh, pour vous aider, mais euh, vous allez être aidé au début, après ça va être franchement beaucoup d'émerdez-vous. Bon courage, hein. c'était pas facile. Hein péter notre crâne. Moi, comment j'ai réussi ma piscine 42 Puisque, en fait, j'avais pas réussi, etc. Bah, en fait, c'est pas vraiment compliqué. J'y ai quasiment été tous les jours. En fait, la plupart des gens, ils abandonnent 42. Donc, forcément, ils réussissent pas. Et il y en a d'autres, ils ne viennent plus à la piscine. Du coup, ils ne, ne travaillent pas. Ils ne réussissent pas non plus. Moi, ce que je faisais, c'est que comme j'avais euh, une heure et demie aller, puis une heure et demie retour, je partais assez tôt. Moi, je vous conseille de vous réserver, pendant la piscine, au moins 9 heures, voire 10 heures minimum. À être dans votre lit à dormir. Ça va être très, très, très important. Parce que c'est pas la première semaine qui va définir où vous en êtes. Je sais pas si je peux retrouver mon graphe. Mais moi, mon graphe de piscine, c'est ça. Voilà, donc c'est ça mon graphe de piscine. J'ai pas du tout. Mais alors, pas du tout tracé de fou au début. En fait, si. J'ai tracé, tracé le shell et après, j'ai pris mon temps. Je vais vous expliquer. 42, quand vous rendez vos projets, vous êtes corrigés par les élèves. Parce qu'en fait, à 42, il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de il n'y a rien, en fait. Il y, y a juste des PC et tu fais. Donc, tu dois te faire corriger par les autres gens qui font la piscine avec toi. Donc, je me fais corriger et à la fin, après les, les corrections de, de des autres candidats en pire tout pire de, de tes potes, tout ça, de la piscine, tu dois passer à la houlinette. La Sainte Moulinette. Qu'est-ce que c'est que la moulinette, vous allez me dire, bande de moldus Eh bien, la moulinette, c'est tout simplement le robot qui va corriger vos exercices. Eh ouais, il y a un robot qui va vous corriger vos exercices et vous mettre des petites claques derrière la nuque dès que vous avez oublié une virgule, dès que vous respectez pas la norme, hein. La Sainte Norminette, faut la respecter. Après, tu mets des zéros alors que ton programme, il fonctionne. Mais c'est pas la norme C'est pas bon, c'est terrible en fait, en faisant corriger mes shells, etc., je me suis dit, mais putain, est-ce que ça serait pas trop smart de faire sa propre moulinette pour corriger comme ça ses propres exos et de faire de meilleures corrections euh, quand c'est moi qui dois corriger d'autres gens? Parce que du coup, ce que je pourrais faire, c'est écrire tous moi les tests que je connais à faire sur le programme et les faire directement en un clic du génie. Je me suis dit mais putain mais, mais quelle idée de crack Donc en fait on commence Donc j'avais eu cette idée du coup en shell et tout Mais euh, j'ai attendu de, de passer au premier chapitre de C Parce que je me suis dit euh, Bah je vais pas faire un script euh, en bash Autant euh, le coder en C sera plus stylé euh, Bah du coup c'est ce que j'ai fait J'avais à peine commencé le C00 Le premier chapitre de C Que j'avais commencé à coder mon, pro, ma propre moulinette Je l'avais appelé La Moula Et ensuite son nom s'est transformé en La Sainte Moula Parce que c'était un délire avec des potes Donc euh, La Sainte Moula au début c'était un truc assez dégueulasse en fait un script un peu un peu moche euh, mais petit à petit je l'ai amélioré et c'est devenu un vrai truc et en fait c'est pour ça que mon, mon, mon graphique de points a, a été stuck comme ça pendant 4-5 jours en fait c'était le temps que je code ce programme qui me permettait de gagner du temps donc en fait j'ai pris un petit peu de retard au début mais un petit peu de retard euh, en fait j'étais juste dans la moyenne quoi j'étais pas en avance bah, du coup j'ai pu comme ça rattraper Petit à petit, euh, mes potes, tout ça, et... Du coup, ça m'a aidé aussi pour le Voxotron, parce que pendant la piscine, il y a le Voxotron. Et en fait, le Voxotron, que chaque semaine, tu dois voter pour 10 personnes dans la piscine qui t'ont soit aidé, soit motivé. Euh, les gens qui, qui t'ont poussé vers le haut, quoi, qui t'ont donné envie de venir, qui t'ont donné envie de travailler qui t'ont débloqué sur des trucs et en fait ça m'a permis du coup d'aider plus de gens parce que j'avais plus de temps bah, du, coup, j des... enfin, du coup on m'a donné des votes au Voxotron parce que j'étais utile en fait tout simplement parce que du coup j'ai je... ai... pu aider plusieurs gens donc euh, j'ai pas aidé la terre entière non plus hein, faut pas se mentir fallait quand même que moi aussi j'avance sur mes days mais du coup j'ai pu aider un peu plus de gens que si j'avais fait que mes days je pense euh, enfin dans tous les cas c'était assez marrant de coder ça et euh, franchement, ça marchait très bien. J'avais réussi à rendre mon programme assez fiable. Et franchement, c'est ça qui m'a pas mal aidé à, à réussir à la piscine. Mais euh, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est euh, réviser tout le vendredi, Enfin, du jeudi soir au vendredi euh, jusqu'avant l'examen. Réviser les exercices que vous avez fait pendant la semaine. Réviser euh, les potentiels exercices d'examen. Parce que euh, vous allez forcément connaître au moins un mec qui a. Euh, des rumeurs sur... Euh, qui connaît quelqu'un qui avait déjà fait cet examen. Il va te dire, voilà, bon, un truc important que tu dois travailler euh, pour bien réussir, c'est telle notion. Voilà. C'est ça que vous allez devoir faire. Moi, je vous conseille vraiment de prendre ce vendredi pour réviser, parce qu'en fait, la semaine, elle va très très vite. Vous n'allez pas réussir à dormir aussi bien que je vous l'ai conseillé de dormir, je pense. Donc, vous n'allez pas mémoriser aussi bien toutes les notions, etc. Donc, c'est important que vous preniez cette, ce vendredi pour réviser pour l'examen, que vous ayez une bonne note. En fait, si vous ne pouvez pas retranscrire le travail que vous avez fait pendant les jours d'un l'examen, c'est quand même un peu con. C'est un peu triste. Je vous conseille aussi de, plus le temps passe, oui, du coup, ne faites pas comme tout le monde. Ne travaillez pas tard. Ne faites pas des journées de, de 20 heures. Soyez réguliers et prenez soin de votre sommeil et essayez de prendre soin de votre alimentation aussi. Pour que vous soyez en forme tout le long de la piscine parce que 4 semaines entières... Tous les jours sans pause, sans week-end, c'est long. Conseil conseille quand même de prendre au moins le dimanche en off si vous faites pas euh, les rushs. Par exemple, si vous faites pas les rushs, si vous faites pas les, les deux derniers rushs, conseil de prendre le dimanche en off, de vous reposer et de travailler de chez vous, de réviser ce que vous avez fait, etc. Que vous soyez en forme pour euh, la dernière semaine pour que vous puissiez faire autant de travail que vous souhaitez le faire. Surtout, je ne vais pas vous mentir que. À partir de la première, à partir de la deuxième semaine, une fois que la première semaine est passée, c'est vraiment du mental 42 et c'est vraiment euh, à quel point vous, vous allez vous, vous gérer pour avoir l'énergie nécessaire de faire euh, le travail que vous voulez. Vous êtes arrivé, peut-être que vous savez déjà coder, peut-être que vous savez pas coder. Vous vous êtes fixé un objectif de faire tant de projets. Moi, je vous conseille de faire ça pour que vous puissiez justement y les réussir. En tout cas, pour moi, la piscine de 42, c'était vraiment une super expérience. Je garde vraiment de, de très bons souvenirs. C'était très dur, mais d'un autre côté, n'avais pas l'impression de vraiment travailler. Comment vous dire, en fait, c'était euh, beaucoup de travail, mais euh, j'avais envie de le faire et j'étais très motivé. Après, on va pas se mentir que c'était aussi euh, la motivation qui m'avait trouvé, hein, parce que j'avais pas trop le choix de réussir. Et j'ai réussi, donc euh, je suis très content de moi, très content de la, de la piscine que j'ai fait. Je me suis, je, suis, je me suis beaucoup éclaté. Hein. Bah, les derniers jours, ça tapait des petits babis et tout, euh, des petits ping-pong dans la cantina. Hein. Tu connais, tu connais. <rire> Bref, je vais pas à vous faire chier non plus trop longtemps avec cette vidéo, elle est un peu longue. Voilà, c'était ça mes conseils pour réussir à la piscine et ma petite histoire par rapport à la piscine. J'espère que ça vous a un petit peu rassuré sur le fait que la piscine, soit très dur, mais si vous avez envie de le faire, vous avez toutes vos chances de réussir, même si vous saviez pas coder comme moi. Sachant que je savais pas faire grand-chose, je savais juste que c'était une fonction et une boucle while, il y avait pas, pas grand-chose. Donc ouais, je, je, je vous conseille d'essayer, de kiffer. Si vous suivez mes conseils, vous devriez pas trop avoir de, de problèmes, vous devriez réussir la, la piscine 42. Et surtout, ne vous faites pas tige ça c'est le plus important, respectez le règlement, ne mettez pas vos putains de bouteilles d'eau ou de l'acouement sur les tables. Vous allez regretter de passer 4 heures à nettoyer des putains d'écrans de Mac, ne le faites pas. Euh, Sauvez-vous ces 4 heures. <rire> voilà, c'était tout. J'espère que la vidéo vous a plu, vous aura aidé, n'hésitez pas, lâcher un pouce, un like, un commentaire, vous savez les conneries YouTube. YouTube. ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. j'ai pas d'inspire pour faire la fin de la vidéo, mais, mais personne n'écoute déjà, c'est fini là, c'est fini mec, c'est fini.